Bonjour les enfants, comment allez-vous J'espère que vous allez bien. Voici donc la suite de la chèvre de Monsieur Sogin, numéro 2. Ce conte, ce fameux conte, d'après Alphonse Dodé. Alors, tout à coup, le vent franchit la montagne de vin violette. Suivez avec moi s'il vous plaît, sagement et attentivement. Tout à coup, le vent franchit. La montagne devint violette. C'était le soir. En bas, le clos de Monsieur Sauvin disparaissait dans le brouillard et on ne voyait plus que le toit de la maison avec un peu de fumée. Alors la chèvre, la chèvre écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait et fut toute triste. Un oiseau de proie qui rentrait passa très près. Elle eut peur. Puis se fit un hurlement dans la montagne. Elle pensa au loup. De toute la journée, la folle n'y avait pas pensé. La folle veut dire simplement la chèvre. Une trompe sonna dans la vallée. C'était ce bon monsieur Soga. Ouh, faisait l'oudou. Reviens, reviens, criait la trompe. Blanquette, ça veut dire. La chèvre, Blanquette, eut envie de revenir, mais, en se rappelant les pieux et la corde, elle pensa que maintenant, il ne pouvait plus se faire à cette vie, et qu'il valait mieux rester. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Et il se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes, toutes droites, avec deux yeux qui luisaient. C'était Loulou. C'était Loulou. Voilà. D'après Alphonse Dodet, ce fameux conte, la chèvre de Monsieur Sauvin, numéro 2. Alors au revoir et à la prochaine, je vais vous raconter un autre conte, mes chers élèves.